séminaire, Prost néo sur l'adoration. Nous sommes à la London et nous sommes heureux de partager ce moment encore dans la présence de Dieu avec vous. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique pour saluer la présence de Dieu au milieu de nous. Et euh, nous avons encore à prière que les anges, les quatre êtres vivants, les 24 milliards, fléchissent les genoux pour adorer l'éternel. Nous voulons encore ce soir rejoindre à eux, dans la louange, dans l'adoration, afin d'adorer celui qui est le seul et l'unique véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Même si le monde autour de moi s'écoute, mais si au bout de mon parcours Je ne vois plus du tout un petit secours Je proclame que tu es Dieu Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi I'll L'adoration, Seigneur, nous voulons en encore en ce moment te louer, t'élevés. Parce que tu es le seul qui mérite la louange, tu es le seul qui mérite l'adoration, Père éternel. Non, Dieu, que ton Bref, Saint -Denis. Nom, oh Yahweh, Seigneur, que tu sois encore élevé au milieu de nous, Jésus. Jésus. Tant qui nous avons la vie éternelle, non, moi, toi par qui nous avons été rachetés du péché, nous en voulons encore élever ton seul. Non, l'eau encore au milieu de nous Est ce soir. Laisse que ton règne puisse encore s'établir au milieu de nous. Laisse que ton règne s'établisse. Laisse que ton règne encore au milieu de nous. Que règne, que milieu de nous avons encore besoin de toi, Seigneur Laisse que ton nom soit joué. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus. Ce qui mérite d'être élevé. I'll be the man. Ma descend esprit sur nous. sur nous? sur magnificence esprit de Dieu, toi l'esprit de Jésus, toi qui élèves le Seigneur Jésus, toi qui élèves le roi des rois, toi qui élèves le Seigneur du Seigneur, toi qui élèves le Dieu puissant et glorieux, règne au précieux Saint-Esprit, règne au milieu de nous, ô oh Dieu, règne au Seigneur, règne au Seigneur, règne au Seigneur. Règne au Seigneur. Il des Seigneur, règne dans ta grandeur, règne autorité, règne dans puissance. Toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait, toi le Dieu qui a et la chose accomplie, toi qui donne, et la chose se réalise, Père. Oh, tu es merveilleux, tu es saint tu es puissant. Levé, levé, levé, tu es élevé précieux Saint-Esprit. Tu es levé, précieux Saint-Esprit. Tu es la de la Création, Fils unique du Dieu. dit de Jésus est victorieux. Ton nom le le Ton nom est le le nom de Jésus est victorieux. Le nom de Jésus est victorieux. mais le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est puissant. Mère et nos le nom de Jésus est puissant. Révo c'était Kéria, Rebababa, va va ma c'était la joie. Sans lequel Really? Père nous exaltons le nom de Jésus va aussi sentir un te I <speaking> don't <in Spanish> que la nous élevons le roi puissant et glorieux, Jésus règne qui nous assiste. Merci pour ton règne qui répare toutes choses, pour ton règne qui restaure toutes choses, ô oh Dieu, pour ton règne qui amène la paix, qui amène la justice, qui amène, ô oh Dieu, la joie au milieu de nous, dans l'assemblée de tes saints, ô oh Dieu, dans l'assemblée de saints. Et je, je me tiens. Que ton ancien sur moi Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin encore Et ce en soir C'est de cette onction qui vient de toi, oh Dieu L'onction qui, qui vient de toi, Seigneur L'onction Qu qui vient de toi Qu'on ne peut pas trafiquer, Seigneur oh. Qu'on ne peut pas oh. manipuler, oh, oh. Dieu Destin. Seigneur, c'est auprès de toi, à ta source, au bas de la croix, oh Dieu, nous la demandons encore ce soir, de sang, de disposer. Dispos. Je suis... devant toi Seigneur, devant Je suis... Saint Esprit, de toi, Précieux, Saint -Esprit. Des de de de Je suis... Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. gloire. Que Je suis. Je ré do sé té keria de ba i co ro do sé té Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tant d'onction Descendre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 et à la vie éternelle. Amen. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à vous encore ce soir à notre deuxième soirée de notre séminaire nous Si il fait chaud dans la salle, il y a la ventilation qui est juste derrière. Bienvenue à vous à notre deuxième journée, deuxième soirée de séminaire Proskenuo à Adoré. Proské Néo, adoré, adoré le Seigneur. Hier, nous avons passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur et le Seigneur continue à nous honorer encore pour aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, prendre nos Bibles, prendre pour nos Bibles. Alléluia. Il blesse Alléluia. bless blesse Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire nos deux textes habituels. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire essentiellement aujourd'hui, parce que hier on a lu du premier verset au 33, aujourd'hui nous allons juste lire le verset, à partir du verset 2, et nous allons nous arrêter au verset 7. « Après avoir jeûné quarante jours et 40 nuits, et eu faim, il s'agit du Seigneur Jésus, le tentateur vient lui dire, « Si tu es fils de Dieu !» Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'amena dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une haute montagne, très haute, lui-même lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela » Si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi, Jésus lui dit Va-t'en Satan, car il est écrit C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Nous prenons le deuxième texte dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, nous allons pas lire tout Jean nous allons juste prendre le verset 20 à, à 23. Jean 4, 20 à 23. Jean 4, 20 à 23. La Bible dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. » que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu, car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Je reprends le verset 23. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous prenons... Un autre texte aussi, le troisième, texte de base pour aujourd'hui, Romains chapitre 8, Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. La Bible dit, car la création attend avec impatience la révélation. « Des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité non pas de son propre gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà les trois textes de base pour notre message du jour. On en aura encore d'autres, mais pour l'instant ce sont les trois textes de base. Le titre de, de notre intervention de ce soir, de la prédication de ce soir, comme nous l'avons dit, c'est la guerre des fils la guerre des fils dans l'adoration, la guerre des fils. La guerre des fils. Dans Jean chapitre 4, où nous avons lu tout à l'heure, au verset 23b, le Seigneur Jésus dit, « Car ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. » Le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Et comme nous l'avons dit hier, les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont les fils. Les fils. Puisqu'on parle de Père ici, qui dit Père dit Fils. Vous remarquerez ici, nous ne parlons pas d'enfants, mais nous parlons de Fils. La nuance est extrêmement importante, parce que lorsqu'on parle d'enfants, on parle d'un être qui n'a pas encore l'âge de la maturité, qui n'a pas encore la raison totalement établie, qui est plus émotif plutôt que toute autre chose. La raison est là, mais elle est moins présente par rapport à l'émotion. Mais on parle de fils parce que l'enfant loue, l'enfant exalte, l'enfant est impulsif. L'enfant est, est, est balloté au gré de différents mouvements. Mais lorsque l'on quitte le stade d'enfant pour devenir fils, c'est l'âge le le, de la maturité, l'âge de la raison, l'âge de la stabilité. C'est l'âge de la connaissance. Ce n'est plus une connaissance émotionnelle, mais c'est une connaissance rationnelle. C'est une connaissance je dirais aussi, une connaissance empirique, on a expérimenté les choses. Et une connaissance qui amène sa volonté. Ça veut dire, dans l'acte de l'adoration de Dieu, Dieu appelle les fils qui viennent l'adorer, pas par contrainte, mais qui viennent l'adorer parce qu'ils ont soumis leur volonté à lui. Parce qu'ils connaissent qui est Dieu. Dieu. Ils l'ont expérimenté dans leur vie. Ils ne sont plus dirigés par les émotions, mais ils ont pris une décision. Voyez, dans l'adoration du Fils, c'est un acte de décision. J'ai décidé d'adorer le Seigneur. C'est pour ça même David pouvait dire à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel. » Ça veut dire que, que j'aie ou pas ce que je demande à Dieu. Que ma vie ne va bien ou pas qu'il me manque de choses ou pas, mon adoration ne sera pas influencée par le matériel. Mon adoration ne sera pas fluctuante. Mon adoration se base sur la personne de Dieu, l'expérience que j'ai de Dieu et la décision que j'ai adoptée en moi d'adorer le Seigneur contre vents et marées, quelle que soit la situation. L'acte d'adoration, est propre au fils. Les enfants peuvent adorer, les enfants peuvent louer, mais ils le louent, que qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que le Seigneur s'adresse à la Samaritaine. La Samarie, ce n'était pas des Juifs, ils n'étaient pas dans la lignée, c'était comme des chiens, des gens du dehors. Ils n'ont pas la connaissance parce que ce sont des enfants. Il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas parce que vous êtes en dehors, parce que vous êtes des enfants. Mais nous nous connaissons, nous adorons ce que nous connaissons parce que nous sommes des fils. Voyez-vous, l'adoration véritable, elle est propre au fils. Elle est propre au fils. L'adoration est propre au fils. L'adoration est propre au fils. L'adoration est propre au Fils. Alléluia. Alléluia. L'adoration est propre au Fils. Nous prenons un texte important de la Bible aussi. Si nous prenons Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 12. Ésaïe 14, 11 à 12 nous donne une révélation importante. Ésaïe 14, 11 à 12. Esaïe 14, 11 à 12. Esaïe 14, 11 à 12. La Bible nous dit On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts. Avec les sons des luttes, sous toi s'étend la, la vermine et les vers sont ta couverture. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu. Toi qui donnais des nations. Le texte ici, d'après les exégètes et surtout les pères de l'Église du deuxième siècle, comme origine, ça c'est lorsque on parle de la patristique, les pères de l'Église ont interprété ce verset ici Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Comme étant, la, pas mais comme étant la révélation de ce qu'était Satan avant qu'il ne devienne l'adversaire. La position qu'il occupait au ciel. Et d'après ce texte ici, on nous dit qu'il y avait au ciel un être qui s'appelait Fils de l'Aurore, qui s'appelait Lucifer. Fils de l'aurore, astre brillant, en latin ça donne Lucifer. Et cet astre brillant-là, on nous fait comprendre qu'il avait à sa suite tout un arsenal, tout un groupe, tout un groupe des gens qui étaient à son service et qui avaient pour mission d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. On nous dit, lorsque tu es tombé, avec tes luttes, avec tes luttes, lutte c'est un instrument de musique. D'après ce texte ici, Ézéchiel 28, les pères de l'Église, et ça a été confirmé par le Cyprien, par Origène qui n'étaient pas de la même époque, il y en a même qui étaient de la même époque, mais qui n'avaient rien en commun, qui n'avaient aucun contact ils ont reçu la même révélation pour dire ce texte ici, Ézéchiel 28, nous parle de ce qu'était Satan avant la chute. Il était Lucifer, fils de l'aurore, fils de Dieu, et il avait la responsabilité de l'adoration. Voyez, même au ciel, Dieu a confié la responsabilité de l'adoration à un fils. Et lorsqu'il est tombé, c'est à ce moment-là qu'il est, est devenu le diable. Il n'a rien perdu au niveau de l'adoration, au niveau de, de, sa, de son art musical. Il n'a rien perdu, mais il a simplement été éjecté de la présence de Dieu. Il a perdu sa position, mais les dons qu'il avait sont restés intacts mais en étant perverti, parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Pourquoi je vous dis ceci C'est pour comprendre que depuis le temps ancien au ciel, l'adoration est propre au Fils. Les gens qui ont, connaissent pourquoi ils adorent, qui ont la volonté et qui soumettent leur volonté à Dieu, c'est pour ça qu'on parle de proscuneo, l'adoration commence à l'intérieur quand l'esprit est soumis. Bien qu'étant un fils, un ange ou un archange, mais un jour il a voulu se lever au-dessus de Dieu et il a été précipité. Ça veut dire qu'il avait une volonté, il a fait un choix, il a pris des décisions, je veux me rebeller contre Dieu. Ça veut dire que les anges aussi réfléchissent, ils ont leur volonté, ils peuvent dire non. Lui, il a dit non, il a entraîné un tiers des anges. Mais comme on l'a dit hier, le, le côté est fini. Les anges au ciel maintenant, on s'en soumis à Dieu, ils ne peuvent plus se, rebe se rebeller. Voyez, le Seigneur nous amène à comprendre encore, j'insiste, la notion de la volonté, la notion de la décision lorsque nous venons pour adorer le Seigneur. J'ai pris la décision d'adorer Dieu. J'ai pris la décision de me prosterner devant le Seigneur parce que je suis fils. Je suis fils. Vous remarquerez également que lorsque... Le Seigneur, le Père a envoyé le Fils sur la terre. Le Père a dit dans Matthieu chapitre 3, Voici mon Fils bien-aimé, l'objet de mon plaisir. D'autres choses, d'autres versions disent, L'objet de mon adoration. L'objet de mon adoration. Le Père utilise encore le terme adoration lorsqu'il parle au monde de son Fils. Voyez la position que Lucifer avait au ciel. On ne va pas parler beaucoup de lui aujourd'hui parce que c'est une étude autre. Mais je suis en train de vous donner simplement des éléments pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. On nous dit que de lui, il était au ciel responsable de l'adoration. Responsable de l'adoration, il était au ciel. Et lorsqu'il est, le est entré en lui... Lorsque son cœur s'est exalté et il a voulu se rebeller contre Dieu, il a été précipité. La position de privilège où il occupait, il a été précipité de cette position. Maintenant, la question que nous nous posons, la position qu'il avait, il a été éjecté. Mais maintenant, qui joue ce rôle Qui l'a remplacé Qui l'a remplacé est-ce pour autant, puisque lui, il est parti, il a entraîné tiers des anges, l'adoration au ciel s'est arrêtée Non. L'adoration continue au ciel pour dire que Dieu a des adorateurs d'une façon qu'on ne peut compter. Si toi, tu ne veux pas adorer le Seigneur, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'adorateur. Il y aura toujours des adorateurs pour le louer. Il a dit... Dieu peut même susciter de ses pierres des enfants pour l'adorer. Dieu aura toujours des gens pour l'adorer. Même la création adore le Seigneur. Même la création, la faune, la flore adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Dieu aura toujours des adorateurs. Dieu aura toujours des adorateurs. Voyez-vous, le Père est à la recherche des adorateurs. Mais Satan aussi est à la recherche des adorateurs. Dans Jean chapitre 4, lorsqu'il est venu au Seigneur, il dit, « Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Dieu est à la recherche des adorateurs qui sont des fils. Le diable aussi est à la recherche des adorateurs qui sont également ses fils, ses suppôts. Mais non un, deux, le Père, le diable, à la recherche des adorateurs. Où trouver ces adorateurs-là Le champ de bataille, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le champ de bataille. L'homme ouvre son cœur, soit au Père pour adorer le Père, soit il ouvre son cœur à Dieu, pour à, à, au diable pour l'adorer. Mais on nous dit dans Romains chapitre 8, où nous venons de lire 19, on nous dit que la création tout entière soupire. Elle attend la révélation du fils de Dieu. Pourquoi Parce que la création a été soumise dans la vanité ou dans la futurité. Elle soupire, elle veut voir les fils de Dieu. Elle veut voir les fils du Père. La création soupire. L'apôtre Paul nous fait comprendre... De la création dans laquelle nous vivons, c'est une création qui est dominée par l'ennemi. Et d'ailleurs, il ne s'est pas gêné de le dire au Seigneur Jésus, « Les royaumes de la terre m'appartiennent. » La création est sous son contrôle. Mais comment dans une création qui est sous le contrôle de l'ennemi, bien qu'étant de Dieu, les fils de Dieu peuvent émerger et les fils de Dieu peuvent changer les choses Pourquoi Parce que le désir de la création c'est de voir les fils de Dieu se manifester. C'est de voir les fils de Dieu se présenter. C'est de voir les fils de Dieu prendre la gestion de toutes choses. Ça veut dire le monde dans, laquelle, dans lequel nous vivons. La faune, la flore, les animaux et autres, les astres, ils veulent que les enfants de Dieu se manifestent. Ils veulent que les fils de Dieu se manifestent. Ils veulent que le Fils de Dieu prenne la gestion de toutes choses. Prenne la gestion de toutes choses. Et comment s'opère cette manifestation Comment s'opère cette domination, cette reprise de la création sous le gîte et le contrôle de Fils de Dieu Le diable a donné au Seigneur Jésus l'une de clés et de réponses. Il dit... Tous les royaumes de la terre et leur gloire m'appartiennent. Si tu m'adores, je veux te le donner. Si on adore, il donne le royaume. Mais le royaume et les gloires de la terre, ce n'est pas lui le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé. Lui, c'est simplement un usurpateur. Ça veut dire si lui, il a la capacité de donner le royaume et de donner les gloires lorsqu'on l'adore. D'autant plus fort, lorsqu'on adore le Père, combien le Père ne nous donnera pas toutes choses. Il a dit, petits enfants, réjouissez-vous, car le Père a décidé de vous donner le royaume. Le royaume. L'acte de l'adoration, lorsque nous adorons le Seigneur en tant, que, en tant que fils, le Seigneur nous amène à occuper une position de réunion. Voyez-vous, Satan, le Lucifer, le fils de l'aurore, au ciel, il était responsable de l'adoration. Et il avait une cour, il avait un achat, un orchestre, ou des personnes qui étaient à son service. Il avait un territoire où il régnait. Le roi règne, le roi domine. Sur la terre, le plus grand adorateur sur la terre, on parle du roi David. David est devenu roi. Il adorait le Seigneur dans les champs, avec les animaux, avec sa lyre. Dieu l'a amené jusqu'à la royauté. Voyez, le fils qui adore, le fils qui adore, il accède à la royauté. Il accède à la domination. Puisque lorsque là où il est, par son adoration, il attire le ciel. « Reba Santa il attire le ciel. Il attire le ciel. Le Seigneur Jésus dira aux pharisiens dans Jean 8, 44, Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pas dans la vérité, mais eux lui répondent. Il leur dit, vous n'êtes pas dans la vérité. Et eux lui disent, non, nous nous avons pour père Abraham. Le Seigneur Jésus leur fait comprendre, non, Abraham est votre père physique, selon la chair. Mais selon l'esprit, vous avez un autre père qu'on appelle le diable. C'est lui qui est votre père. Et comme il est votre père, c'est pour ça que vous me rejetez. C'est pour ça que vous ne voulez pas de moi. La bataille, elle est là, depuis même le jardin de Dan. La bataille entre les deux lignées, les fils de Dieu et les fils du diable, c'est une bataille depuis le jardin de Dan. Et lorsque à nos jours encore et de toutes, de tout le temps jusqu'à la fin de temps, cette bataille sera toujours présente. Ceux qui veulent adorer le Père et ceux qui veulent adorer le diable. Lorsqu'on adore le Père, il y a des bénéfices. Lorsqu'on adore Satan, il y a des conséquences également. Mais le champ où la bataille se fait, c'est la création. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons. Voyez-vous, si nous prenons un texte de la Bible, nous prenons un texte de la Bible dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, le diable l'amena encore sur une haute montagne, très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Regardez, ce n'est pas la première fois que le diable amène le Seigneur Jésus, ce n'est pas la première fois. Si vous prenez d'abord le verset le verset 2, après avoir jeûné, même le premier verset, alors fut amené Jésus par l'esprit au désert. Le Saint-Esprit amène le Seigneur Jésus. Premier lieu, le désert. Le diable vient là au désert. Il tente en lui disant, si tu es fils de Dieu, ordonne que des pierres deviennent de pain. Le deuxième lieu où maintenant c'est le diable qui l'amène, le verset 5 nous dit, il amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Le troisième lieu où le diable l'amène, au verset 8, le diable emmenant le Seigneur Jésus encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et au verset 9, il parle maintenant de l'adoration, de la prosternation. Ça veut dire pour nous que l'adoration, elle élève l'homme dans les lieux très hauts. Lorsqu'il parle de l'adoration, il parle une montagne très haute. L'adoration élève l'homme, élève celui qui adore. L'adoration te fait, c'est comme, te donne, te donne des ailes, de, de plus que des ailes. L'adoration te, te transporte en esprit, dans la présence même de Dieu. Parce que tu ne peux adorer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux adorer celui que tu ne vois pas. Dieu est un mouvement. Dieu bouge. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il a besoin d'une certaine adoration. Il veut que les gens l'adorent d'une certaine façon. La Bible nous dit même au ciel, les 24 vieillards, lorsqu'ils regardent la gloire du Seigneur, ils jettent continuellement leur couronne. L'adoration des fils, c'est une adoration qui les amène dans la révélation du Père, qui les amène dans la présence du Père, qui les transporte. L'adoration t'élève. L'adoration emporte ton esprit. L'adoration te fait quitter, te fait quitter le domaine de l'âme, le domaine des émotions. L'adoration remplit ton esprit et l'adoration te rend légère. C'est pour ça même que l'adoration va de pair avec la prophétie. Parce que lorsque l'esprit est élevé, comme un aigle, on commence à planer et on peut voir l'invisible, on peut entendre l'inaudible. Parce que l'adoration élève. Elle te place sur une haute montagne. Parce que le père de l'adoration, il était au ciel. Lorsqu'il a arrêté d'adorer le Seigneur, il se revenait. On l'a précipité sur la terre et même dans l'abîme. L'adoration élève, élève, et te place sur une haute montagne. Le plus grand adorateur sur la terre, c'est le roi David. Jusqu'aujourd'hui, le monde n'a jamais eu un roi comme David. L'adoration élève, élève les fils. Dans cette élévation que l'adoration te donne, il dit, je te donnerai les royaumes et les gloires. L'élévation que l'adoration te donne, non seulement cette adoration-là t'amène dans la dimension spirituelle à expérimenter le ciel, à voir le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à recevoir des révélations nouvelles, cette adoration-là également te donne de l'influence. Te rébassa, te rebosita, te donne de l'impact, l'adoration te donne la renommée, te donne la gloire. Regardez, même dans le monde où nous vivons, même dans l'église, si nous faisons un sondage dans l'église, vous trouverez que beaucoup de chrétiens connaissent plus les musiciens chrétiens que même les hommes de Dieu, les pasteurs. Faites un sondage, vous verrez. On connaît plus les hommes, les musiciens, que l'on connaît Dieu. Ou les hommes, les hommes de Dieu plutôt. Et si nous allons, même dans le monde encore, si vous demandez aux enfants qui est le premier ministre du pays, qui est le roi, le roi, ils peuvent encore connaître, le premier ministre du pays, beaucoup te diront, je ne connais pas. Mais parle-leur de Michael Jackson. Parle-leur des stars de la musique, ou de, de, du cinéma, ou de, de, de, de, de, du sport. Des stars de la musique ont plus de renommée, plus de gloire. Même les stars ou les musiciens dans l'église ont plus de gloire, plus de renommée et plus d'impact. Là où toi, pasteur, tu ne pourras pas y aller, tu ne pourras pas accéder, mais le musicien chrétien pourra aller, pourra traverser, pourra occuper des places où toi tu ne peux aller. L'adoration élève. L'adoration donne la renommée. L'adoration donne l'impact. Le roi David, il a eu la renommée, il a eu la gloire. Nous continuons. Autant pour le Seigneur, il donne la renommée. Autant. Le diable également donne la renommée à ceux qui l'adorent aussi. Il les élève aussi sur une haute montagne. Je ne veux pas citer les stars de musique que vous connaissez, dont on sait qu'ils ont vendu leur âme au diable. Regardez la renommée qu'ils ont. Regardez la gloire qu'ils ont. Regardez l'argent qu'ils ont. Même s'ils si ont écourté leur vie, mais au moins on, on connaît ces gens-là. Et ils peuvent avoir une renommée même après leur mort. On parlera toujours d'eux. Parce que l'adoration du Père élève et l'ennemi aussi, lorsque les gens se prosternent devant lui, adore. Et le champ de bataille, c'est la création. Et tous cherchent la création. Le psaume 24, si nous prenons le psaume 24, le psaume 24, oh, il est déjà 20h22. Le psaume 24. Le psaume 24. La Bible dit. Le psaume 24. La Bible dit. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve. Le monde avec tout ce qui l'habite. Car c'est lui qui la fonde sur les mers, qui l'installe sur les fleuves, qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra debout dans son sanctuaire. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur. Pure, qui ne livre pas sa vie à l'illusion. Le verset 3 ici nous dit que le Père l'Éternel a aussi sa montagne. L'ennemi a amené le Seigneur sur une haute montagne. Le Père aussi a sa montagne. Mais la montagne du Père, c'est le lieu saint. La montagne du Père, c'est le lieu saint. Ça veut dire Lorsque vous regardez, on nous dit, qui montera à la montagne du Seigneur Qui apparaîtra devant le Seigneur Si nous lisons tout le psaume 24, vous verrez vers la fin, à partir du 8 9, on nous dit que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un psaume où on adore le Seigneur. On élève le roi de gloire, on élève le roi tout-puissant. Mais avant d'arriver au niveau de l'élever il faut accéder dans sa présence. Il faut accéder dans le lieu où il est. Et on nous dit, c'est lui qui montera à la montagne, qui accédera à la présence du, du Seigneur. Il doit s'attendre et comprendre qu'il s'approche du lieu saint. Et lorsqu'on s'approche du lieu saint, pour y être admis, il faut montrer la sainteté. Il faut montrer la sanctification. On a la sainteté de position en Christ. Et on a aussi la sanctification de la vie de tous les jours. La sanctification va ouvrir plus facilement la porte d'accès dans le lieu saint. L'adoration des fils, c'est une adoration qui s'inspire et qui est encadrée dans la sanctification. La sanctification. Le prérequis du véritable adorateur qui est certes fils, mais qui est dans la sanctification. Dans la sanctification. Parce que dans la présence du Père, dans le lieu saint, l'atmosphère, l'air qui est respiré, c'est un air qui est saint. C'est un air qui est saint. Voyez-vous, lorsque Salomon a dédicacé le temple, la gloire du Seigneur est venue remplir la maison. Et tous les sacrificateurs qui étaient là, personne ne pouvait rester. Tous sont sortis. Tous sont sortis. Personne ne pouvait y rester. Parce que la gloire de Dieu, là où Dieu est, l'homme qui reste dans la présence de Dieu, c'est parce que le Père l'a permis d'y être. Et la sainteté de position et la vie de sanctification, lorsque la gloire se manifeste, ça permet de respirer et de rester dans la présence du Seigneur. C'est pour ça même que vous comprendrez encore que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, les démons s'enfuient. Yes. Satan libère parce que la présence de Dieu, l'air de la présence de Dieu est un heure pour eux qui est nocif. Ils ne peuvent pas supporter cette présence. Ils ne peuvent pas. L'adorateur, le Fils qui adore, il doit comprendre que je crée l'atmosphère de la présence de Dieu, l'atmosphère de sainteté. Et tout ce qui n'est pas saint ni sanctifié ne peut rester dans cette présence-là. Ne peut rester dans cette présence-là. L'adorateur attire la présence de Dieu. Je continue, je peux prendre encore, donnez-moi 10 minutes. Il dit, le, nous sommes dans le psaume 24, il dit au verset 4, celui qui a les mains pures, innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voyez, le Seigneur Jésus a dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront les, le Père en esprit et en vérité. Et la, David l'a dit déjà avant, que le vrai adorateur... Les mains innocentes, le cœur pur, c'est une vie d'intégrité, une vie associée à Dieu, une vie attachée à Dieu et qui ne joue pas pour tromper, qui vit dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. C'est pour ça, hier, on a dit que l'adoration, c'est ta vie, c'est une vie, c'est un style de vie. Ta vie, ma vie est adoration. « Ta vie, ma vie est offrande. » Romain nous dira, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. »« Ça est agréable, ce qui sera un culte favorable. » L'adoration est vie. L'adoration est vie. Le verset 5 de Psaume 24, nous continuons. Il dit, « Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice de son salut. » Voyez, l'adoration du Fils, autant, avant d'aller au verset 5, autant cette adoration de nous, Fils de Dieu, et se fait dans la vérité, mais innocente de cœur pur, ça veut dire que l'adoration des Fils du diable se fait dans le mensonge, avec des mains tachées de sang et des cœurs qui sont impurs. Mais le champ de la bataille, c'est la création. Autant lorsque nous nous invoquons le Père, il y a des conséquences pour nos vies et l'Église, et le monde dans lequel nous vivons. Autant également les fils du malin, lorsque eux également invoquent, il y a des conséquences pour leur vie, et pour le monde, c'est la pollution du mal. C'est la pollution du mal. Voyez, on nous fait comprendre dans le livre d'Apocalypse, même dans Thessaloniciens, que le mystère de l'iniquité est retenu à cause de la présence des enfants, de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de, de barrières, il n'y aura plus de tampons, et le mystère va se manifester pleinement. Donc ça veut dire que ce que nous nous faisons, l'adoration que nous levons au Seigneur, sert de tampons et de barrières pour la manifestation pleine du mal. Nous sommes par notre adoration des antipolluants du Rebassa rebossite. Nous sommes des antipolluants de ce monde, de cette création, par notre adoration, parce que l'adoration attire Dieu. Autant les autres également attirent le malin. Je vais vous donner un passage de la Bible tout à l'heure, par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Et l'adoration apporte la bénédiction et la miséricorde de Dieu. L'éternel n'a pas permis que Saül tue David, son adorateur, avec sa lyre. David, homme selon le cœur de Dieu. L'adoration nous conduit à entrer dans le cœur de Dieu. Dieu revêt son cœur et à l'homme qui accomplira toutes mes volontés. L'adorateur fils, tellement qu'il joue un rôle d'attirer la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, un rôle anti-polluant, le Père assure à l'adorateur sa protection. Saül voulait tuer David, poussé par des démons, poussé par des esprits méchants. Mais Dieu a protégé David. Dieu a protégé son roi, son serviteur, jusqu'à l'amener au roi. Les adorateurs, on les cherche pour les tuer. Parce que... C'est pour ça que les adorateurs, au départ, n'ont pas de vie facile. Ils sont combattus de part et d'autre. Si vous regardez même au sein de l'église, les départements où il y a plus de problèmes, c'est l'adoration, la louange. Parce que Satan sait que ce genre-là, ils attirent la présence du sang. Et c'est des agents anti qui dégagent l'atmosphère. Le verset 7 de Psaume 24, il dit, portez, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. L'adoration fait entrer dans la place le roi de gloire. Le roi de gloire. Dans Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. Jean 1, 51. La Bible dit ceci. Jean 1, 51. La Bible dit. Il lui dit à Nathanaël. « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Le Seigneur Jésus dit qu'on fait comprendre à Nathanael. Pourquoi Parce que lorsque Nathanel est venu, le Seigneur Jésus a dit « Je t'ai vu ». Et Nathanael a dit « Toi, tu es le Messie ». Nathanel a adoré le Seigneur, s'est prosterné devant le Seigneur. Et Jésus lui dit « Puisque tu t'es prosterné devant moi, tu m'as adoré, je te donne la promesse que désormais vous verrez le ciel ouvert ». Et les anges de Dieu montaient et sur le Fils de l'homme. Il parlait certes de sa résurrection, mais il parlait aussi désormais du mystère, désormais de la grâce qui sera accordée à tout homme lorsqu'il entre dans l'adoration d'amener les anges de Dieu. La Reba Rebosita. L'adorateur amène un mouvement des anges. Là où l'adoration s'élève, là où les anges également s'élèvent. Là où les anges montent, les anges descendent. Lorsqu'ils montent, ils montent avec les requêtes. Lorsqu'ils descendent, ils descendent avec l'exhaustion. Les anges sont les compagnons des adorateurs. Ils sont les compagnons des adorateurs. Lorsque l'adorateur loue, adore le Seigneur, les anges s'associent à l'adoration de l'homme pour faire monter des parfums d'agréable odeur à l'Éternel. Autant les fils de Dieu, les vrais adorateurs, lorsqu'ils adorent, les anges viennent monter, descendre. Autant les fils du diable, lorsque eux aussi opèrent, c'est le contraire, c'est les démons qui montent, qui descendent. La guerre des fils, la guerre des fils, la guerre des fils, voyez, on a vu ça je crois hier, dans le livre d'Apocalypse, lorsque l'église sera enlevée, on parle maintenant de la venue de l'antichrist, la bête. Quand il viendra, on va nous dire que l'adoration de la bête sera remplie sur la terre et les démons vont commencer à se manifester. Lisez Apocalypse. je ne reprends pas parce qu'on a vu ça dans 14 Les démons vont vivre ouvertement avec les hommes. C'est pour ça qu'il y aura une méchanceté comme les hommes n'ont jamais connu ça, comme la terre n'a jamais connu ça. Là où le fils du diable est, Là, les démons, le royaume de Satan opère. Là où l'adoration est élevée par le Fils du diable, là aussi les démons se sentent à l'aise et se manifestent. Et là où le Fils de Dieu est, lorsque le Fils de Dieu adorateur est lève, ou par sa présence, il attire le ciel. Et c'est une assurance pour nous, c'est que nous sommes en Christ. Notre vie dédiée au Seigneur, notre esprit étant prosterné devant Dieu, même si nous ne déclarons pas, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. Partout où nous sommes, même en enfer, ils ne nous toucheront pas si Dieu ne le permet pas. Ils ne le... Même au milieu de la sorcellerie, tu peux dormir à l'aise. Tu peux dormir à l'aise. Pourquoi? Parce que là où l'adorateur est, les anges de Dieu montent et descendent. Il y a une protection autour de sa vie. Il y a une protection autour de sa vie. Saül a voulu tuer David, mais il n'a jamais su le faire. Parce que c'est un adorateur. J'arrive à la fin. Le verset 8 du psaume 24. Nous nous retournons. Psaume 24, verset 8. La Bible dit, qui a ce roi de gloire Le Seigneur, le fort, le héros. Le Seigneur, le héros de la guerre. Le héros de la guerre. L'adoration du Fils de Dieu est une arme de combat qui fait entrer l'éternel dans ses combats. Qui fait entrer l'éternel dans ses combats. Prenons 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. De Chroniques chapitre 20, versets 15 à 24. De chronique 20, 15 à 24. La Bible dit, « Et Yazael dit, « Prêtez attention, vous tous, « Judas et habitants de Jérusalem, « et toi, roi Josaphat, « ainsi vous parle le Seigneur. « N'ayez pas peur, « ne soyez pas terrifiés « par cette grande multitude, « car ce n'est pas votre combat, « mais celui de Dieu. « Demain, descendez contre eux, ils arrivent par la montée du titre et vous le trouverez au bout de l'Oued, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez pas à combattre. Postez-vous là. Tenez-vous debout. Et regardez le salut que le Seigneur vous accorde. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur. Ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au devant et le Seigneur sera avec vous. Josaphat se prosterna. Où s'inclinant face contre terre. Et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour se prosterner devant le Seigneur. Les Lévites d'entre les Kéatites et d'entre les Coréites s'élevèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'une voix très forte. Ils se levèrent de bon matin et partirent pour le désert. Josaphat s'étant debout et dit Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. Et puis, il un conseil avec le peuple. Et Noma, mettez bien le doigt sur le verset 21, et Noma, des chantres pour le Seigneur, qui le louerait pour l'éclat de sa sainteté, en sortant devant les hommes, Armée et en disant célébrez le Seigneur car sa fidélité est pour toujours. Voyez la scène ici. Il y a une armée qui s'élève contre Josaphat et le peuple, qui vient avec, avec des armes sophistiquées. Josaphat convoque le peuple, invoque le Seigneur, prie le Seigneur et il dit n'ayez pas peur, ayons foi au Seigneur, le Seigneur est avec nous. Et qu'est-ce qu'il place Devant l'armée étrangère Il amène des chantres Il amène des adorateurs Et les adorateurs commencent simplement à adorer Face aux militaires qui ont des armes eux ils viennent pour adorer Ils s'élèvent Voyez, parce que là, là où l'adorateur est Lorsqu'il se met à adorer, qu'est-ce qui se passe Les anges de Dieu montent et descendent Et là où les anges de Dieu sont là Les anges de Dieu combattent combattent. Voyez-vous, Paul et Silas, ils se sont retrouvés emprisonnés. Paul et Silas dans la prison, ils ont commencé à adorer et à louer le Seigneur. Les portes de la prison et les murailles de la prison se sont écroulées. Tu as des problèmes, tu ne sais plus prier, adore simplement. L'adoration amène Dieu à entrer dans tes combats. L'adoration donne tes combats à Dieu. Fais intervenir les forces invisibles du ciel. Devant la muraille de Jéricho, le peuple Jéricho barricadé devant la muraille. Le Seigneur dit au peuple, tournez simplement pendant sept jours. Ne dites rien du tout. Il tournait sept jours. Et au septième jour, il dit, tournez sept fois. Et après, criez Lorsqu'ils ont crié, ils ont poussé certainement de cris, Alléluia pour élever la gloire de Dieu. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Écroulées. L'adoration chasse les ténèbres. L'adoration donne la victoire. Permet à Dieu d'opérer. Permet à Dieu de combattre. Voyez un homme comme David, le roi David. Il a placé sur les murailles de Jérusalem plus de 400 chantres qui devaient chanter avec des trompettes tous les jours, nuit et jour. Il louait l'éternel. Nuit et jour à Jérusalem sous David, il y avait que concert d'adoration et de louange à Dieu. Pourquoi Parce qu'il savait, il savait que là où Dieu est adoré, l'armée céleste est là. L'armée céleste est là. Remarquez même quand vous êtes un peu déprimé et tout, mettez l'adoration. Quand Saül était en dépression, qu'est-ce que David faisait David jouait et l'esprit mauvais le quittait. Lèvez l'adoration. Face au fils du diable qui invoque les puissants des ténèbres, lève l'adoration. Lève l'adoration. Tu peux même être dans un lieu de travail rempli de francs. Qu'il fasse, qu'il crie, lève l'adoration. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'exalte. Lève l'adoration. Chante. Est-ce que vous savez même que de fois, on, on opère des délivrances rien qu'en chantant Tu viens du Rebababos, Atarebobosita. Au nom de Jésus, va ta au nom. Rien qu'en chantant, en élevant le nom de Jésus. Il y a une puissance dans l'adoration. Parce que ça fait intervenir le divin. Ça fait intervenir le divin. Et la dernière chose que nous allons voir ici, on nous dit, le verset, 27, le verset 7 et 9 de psaume 24, nous y retournons. Verset 7 et 9, demain c'est un jour férié, hein? C'est ça, demain c'est un jour férié. Verset 24 de psaume 24, verset 7 et 9 de psaume 24 plutôt. La Bible dit, Porte élevez vos lenteaux, élevez vos portails antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire Le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros de la guerre. Porte élevez vos lenteaux, élevez le portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. L'adorateur, fils de Dieu, est un portier. C'est un portier. Un portier. Recodo santa Voyez pourquoi, avant de commencer un culte, on commence par l'adoration et la louange. Pourquoi Parce que vous êtes des portiers. C'est vous qui ouvrez les portes. Laissez entrer le roi des gloires. Laissez entrer le Dieu tout-puissant. Avant qu'un roi ne vienne, on l'annonce toujours. Les musiciens viennent avec des corps. Le héros crie, on annonce toujours le roi. Et quand le roi est annoncé, on célèbre, le roi apparaît dans son éclat. Parce que l'adorateur fils est un portier. Vous êtes les portiers qui ouvraient, qui créaient de l'espace pour Dieu. Vous êtes les portiers. Vous êtes les portiers. C'est pour ça que Dieu a besoin, la création, cherche les fils de Dieu. Pour ouvrir la porte de la grâce de Dieu, de se manifester dans ce monde. Vous êtes des portiers. Nous sommes des portiers. Et de l'autre côté aussi, eux aussi sont des portiers pour le mal, pour les ténèbres. Et en tant que portiers, qu'est-ce que nous faisons En tant que ces fils portiers, nous révélons la gloire de Dieu au monde. Nous montrons au monde que Dieu est le roi de gloire. Voyez-vous, le diable dit au Seigneur Jésus. « Si tu te prosternes devant moi, je veux te donner le royaume de la terre et la gloire. » Ça veut dire que moi, dans ce royaume-là, je suis leur roi. Je suis le roi des rois. Et les personnes qui sont dans l'occultisme, c'est comme ça qu'ils considèrent leur maître. Ils ont même peur de lui. Ils ne peuvent pas s'approcher de lui. Et tous ceux qui vendent leur âme, il leur donne puissance, il leur donne argent, il leur donne de régner, il leur donne tous les éclats qu'il faudrait. Et vous croyez que notre Dieu ne nous donne pas, ne peut pas nous donner autant et autant d'influence? Dieu élève l'adorateur, élève le portier, le fils qu'il adore, parce qu'il veut au travers de lui. Que le monde sache que Dieu est le roi de gloire. Dieu est le roi de gloire. Que Dieu règne. Que Dieu règne. Qu'il est le roi de gloire. Qu'il est le roi de gloire. Que Dieu est le roi de gloire. L'adorateur est un portier. Est un portier. L'église, c'est les portes. Les portes de de, de l'adoration, vous voyez, le confinement ici, le confinement, les églises étaient fermées, mais vous avez vu, et même aujourd'hui, combien le taux de dépression, le taux de suicide, combien l'atmosphère, était, était une atmosphère morose, quand on sortait, allait faire des simples courses, mais le monde avait changé du jour au lendemain, du jour au lendemain, les églises étant fermées, Et heureusement, les hommes de Dieu se sont levés en disant, « Ah, attention, nous jouons un rôle pour la santé psychique des gens, pour la santé mentale des gens. Parce que l'atmosphère, sans l'église qui lève les lenteaux, l'église qui adore le Seigneur, l'ennemi va polluer l'atmosphère avec ses fils. Il va polluer l'atmosphère avec ses fils. » Et la conclusion bien-aimée du Seigneur, la conclusion bien-aimée du Seigneur, le verset de psaume 24, le verset 9 et 10 dit Porte élevez vos lenteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire Le Seigneur des armées, c'est lui le roi de gloire, c'est lui le roi de gloire, voyez, lorsque le psalmiste ici crie, porte élevé vos lenteaux, c'est un cri de trompette, c'est un cri qui sonne, c'est un cri avec, avec des instruments de musique, parce qu'il faut annoncer le roi, il faut annoncer que le roi est là, au-delà des voix de l'homme, au-delà des battements des mains de l'homme, au delà du corps de l'homme, l'homme peut se saisir aussi des instruments de musique, comme le psaume 150 nous dit que tous ceux qui respirent louent l'éternel, louez-le avec la harpe, louez-le avec les Louez le tambourin, louez-le avec le lutte. On peut prendre des instruments de musique associés à l'adorateur pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Le roi de gloire Va faire son entrée et l'ennemi le sait. La puissance de la musique parce qu'il était le chef de la musique. Regardez combien la musique est polluée aujourd'hui. Deux fois on est étonné, nos enfants chrétiens, étonné, nos enfants chrétiens. On arrive dans des fêtes, ils commencent à danser. Oh, mais vous avez appris ça où À la télé À la télé À la télé la musique est polluée. L'ennemi accroche les enfants, accroche le monde, accroche les gens par la musique. Par la musique. Combien des adorateurs, des chantres qui étaient à l'église se sont retrouvés dans le monde Combien Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur, il y a le mouvement inverse aussi qui se fait. De plus en plus de chantres du monde commencent à venir à Dieu et à adorer le Seigneur et à confesser leurs péchés, et à mener de milliers au Seigneur. Il y a un jeune que nous connaissons. Voilà, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, nous devions parler de la guerre des fils. Voilà. Et pour demain, par la grâce du Seigneur, nous allons voir l'importance de la musique dans l'adoration. L'importance de la musique dans l'adoration. L'importance de la musique dans l'adoration. Par la grâce du Seigneur, nous verrons cela demain. Maintenant, mon bien-aimé, j'espère que par cet enseignement de ce soir, tu appréhendes encore de mieux en mieux pourquoi il faut adorer le Seigneur. L'impact de ton adoration pour ce monde, pour cette création, l'impact de ton adoration. Fais même toi-même la preuve dans ta maison, si tu es quelqu'un qui adore dans ta maison, tu vas voir, l'atmosphère est différente. Ah, mais elle, elle adore tout le temps. Elle, elle célèbre tout le temps. Elle, elle chante tout le temps. Et ça va un effet également sur ta propre vie. La bonne humeur, la bonne humeur, tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Père, nous te bénissons pour uh, la parole que nous avons donnée ce soir au Seigneur. Elle était peut-être difficile. Ma, telle est ta parole, oh Dieu. Il y avait certainement des arêtes, il y avait certainement des os, il y avait certainement la chair aussi. Seigneur, permets à ce que chacun puisse recevoir et comprendre ce qu'il devait comprendre et recevoir ce soir, en présentiel ou de façon connectée. Père de gloire, afin que nous, tes fils, et ton Église, que nous puissions jouer pleinement notre rôle en tant qu'adorateur, portier du royaume, portier de la présence de Dieu, des antipolluants dans ce monde, ô oh Dieu, et à jouer pleinement notre rôle, ô oh Seigneur. Merci, merci d'équiper chacun d'entre nous, de nous équiper d'un cœur totalement en toi et de nous équiper de la sanctification, Seigneur, à chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que lorsque nous te voyons, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire. Père, qu'il en soit ainsi pour ton Église et pour chacun d'entre nous. Nous avons ainsi prié au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen, Amen voilà, bien aimés du Seigneur, nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos...